Monsieur le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, la presse en général, bonsoir. Jeudi 25 juin 2021, police nationale a présenté nous une conférence de presse. Dans la conférence, nous avons plusieurs points. Nous allons parler de lui. Excusez-nous. Nous avons trois membres de gang qui ont arrêté dans la zone Béladène. Trois présumés bandits qui ont arrêté dans le campé un camion, marchandises qui détourné et qui retrouvaient par la police. Nous avons un dossier qui menait dans la zone qui est dans Rémi. Nous avons une opération qui menait dans la boule 12. Nous avons scène de pillage qui est enregistrée dans la zone cité militaire et disposition. La police prend. Véhicules qui volaient et que le PNH a retrouvés. Membres de gang qui arrêtés dans la zone de Dans la zone de ça, il y a trois membres de gang que la police arrive yo, à mettre sur le support la population. Et commandement la police, la, à travers le DGPNH, voyons félicitations à ceux qui vivent dans la zone de ça. J'en dit déjà pour la population ait des contributions. Alors, une fois que la population a été la police, a poursuivre M. Sayo, il a mains et aider la police. Barry M. Sayo. Toi, M. Sayo, y de deux camions que la police t'a Il y Louis-Charles Molière, qui était impliqué dans plusieurs actes criminels dans la capitale. là as Donaldsonville, qui est membre de 17 euros, qui a fonctionné dans Rémi. Il a participé dans plusieurs cas d'enlèvement braquage, assassinat, et un inspecteur qui était affecté dans la circulation. Il y Jean-Baptiste Mackenson qui est impliqué dans l'assassinat, il l'autre monde dans la capitale. Et population a aidé la police, empêcher de traverser frontière frontières pour être capable répondre à la question de la justice. Pour qu'on y là, M. Saïo, après, voyez, dans le tribunal, pour répondre à la question de la justice. Il y a deux présumés bandits qui a arrêtés dans la zone Campérin. C'est la date 21 juin 2021. Il un monsieur qui a la police information. Il y plusieurs individus qui ont fait le chantage, qui ont demandé 500 000 pour ne pas kidnapper. Ils travaillent ensemble avec la police. La police a fait une opération. Si vous avez main les mains sur trois Messieurs Sahou, vous avez recevoir un son, vous avez mis les capable de ne pas kidnapper. Et trois Messieurs Sahou, la police, vous avez mis les mains sur eux c'est Sori Sedec, Junel Julien et Franz Jérôme. C'est comme ça pour nous, la population, la police, il est facile pour la police. Il y a un camion de qui est détourné. Et la police arrivait, mette main sur le camion-sa avec quelques individus qui avaient fait débarquer le camion-sa. C'était dans une zone de quoi d'émission Le camion-sa détourné et il a retrouvé dans une zone de bon repos. Il y a deux personnes que la police a à Il y a une qui s'est et une a touché par balle et la police a continué à chercher. Li. Et nous a de des populations. Quel que soit le monde ou une zone qui a caché, qui a blessé par pas pas hésiter à informer la police. Capable, c'est un monde qui prend balle dans échange de tir avec la police, mais qui a essayé prendre soin, pas de prendre direction l'hôpital, mais qui a prendre soin. Informer la police. Il y a un dossier d'opération qui mène à dans remis. Il y a plusieurs opérations que la police a menait dans la zone Rémi. Il y a une date qui était 15 juin 2021. Il y a 9 membres de gang que la police a pu arrêté dans la zone Rémi. Ils ont fait partie de gang 17 euros. Mon Sayo, il pour nom jean Elancius Blanc, Gérard Antoine, Davidson Tortus, Dumetri Klena Amos. Louis, Naika Balan, Jean-Saint Louis, Dina de Rilus et Vladimir Soufran. Après que la police t'ait les gangs, ont un autre groupe de gangs, selon les informations que la police a qui s'est gagné 400 ans, qui ont essayé de prendre place de ces gangs. C'était date 23 juin la police mené une autre opération dans la zone. Sa. Côté l'irrivée, procédé avec interpolation cinq individus qui font partie du groupe Gang 400 Marouzo, qui sont Jimmy Telusmon, Jean-Claude Jean-Baptiste, Rose-Camille Jean-Baptiste et Eric Duméus et Jérémy Baptiste. Et il y parmi tous les individus qui sont là, qui sont arrivés à stopper l'autre qui était arrivé à prendre la fuite. Dans l'opération qui a été fait le 23 juin, il y a deux motocyclettes avec une génératrice que la police a confisquée. Il y a un véhicule volé que la police a retrouvée. retrouvé. C'était un Nissan Murano couleur grise immatriculé TQ 18403. Monsieur Saak, vous comprenez pour vous retourner dans la zone. Ça encore. Hier le 24 juin, la police a dans la zone. Et vous avez eu un groupe qui a rassemblé dans la zone et eu te examen nan mer le roi la police a venir yo fait échange de tir avec la police geyen pay moneus que la police rivé pour procéder avec arrestation li gey l'autre qui t'es courir près rivière pou yo yo courir mais la police li même pas chomer l'a continuer traquer jusqu'à ce que laisse laisser population vivre en paix Jean commandant en chef l'a té li que la police là prend décision pour les traquer, tout bandit, quel que soit le côté, la police là, informer tout le monde qui est en commandement pour prendre décision, mener opération dans quelques zones, côté de vous dirigé, quel que soit l'information, vous y sur un groupe qui a former ou bien qui a la population, pas quitter les boujonnets. Nous avons dans la boule 12. Il y a une opération qui a menée dans la date 23 juin 2021. Depuis plusieurs semaines, la police a eu des informations. Il y a un groupe gang qui a eu des qui a fait la population qui est dans la zone de 12 montée le ciel par l'eau. La police a une décision pour mener une opération dans la zone ça. Pendant trois jours, la police a été dans la zone de la levé pour être capable de contrôler, rentrer, sortir, tout monsieur ça Bien entendu, il a des informations sur qui ça a réglé, comment il a Après trois jours, ça a eu 2 heures du matin, dans date 23 juin 2021, la police commence l'opération. Côté, la police arrivait, stoppé trois bandits dans l'échange de tirs. Il y a six slots qui arrivaient à l'arrestation. C'est Camelo. Des Saline, qui est un ambulancier, Étienne Jean-Marie, ambulancier, Moulin Noël, selon sa parents, parent, il a pas monde qui était blessé, Charles Elisme, Jano Joseph et Maman Manès. Il y a plusieurs individus qui étaient arrivés blessés dans l'opération, que la police a cherché activement. Il y a deux véhicules qui étaient arrivés récupérés. Il y a deux armes qui ont été saisies, des coupons bon de gaz lacrymogène que la police a été saisie. Il y a une perquisition qui a été menée dans quelques cas qui étaient dans la zone côté M. Saïo, qui a évolué. Dans la perquisition, sa, la police a été servie à l'hôpital, qui a été pris de médicaments, de médicament, de seringue. Et nous devons comprendre qu'il y a des gens qui sont blessés dans les familles qui prennent soin là, des gens qui prennent soin. Et la police continue à chercher des informations sur ce qui t'a passé dans le Le message que la police a envoyé by tout le monde qui vivait dans la zone, pour les qui les dans qui de la zone, tout le monde remarquait qui qui blessé fait la police. Ne pas laisser la police, pour conclure, aider la police. Je trace tout le monde noue qui est blessé, qui a essayé de cacher, qui a essayé prendre soin pour continuer. Il y a des scènes de pillage qui ont été enregistrées dans une zone cité militaire. La police a eu des informations, des groupes qui ont dans des magasins qui sont situés dans une zone, zone qui a pillé. Une fois que la police a été informée, il était débarqué. Mais pendant la police apprennent dans la zone, il était joué que monde ça ont été à gauche à droite. Il n'est pas trop facile pou avance, pour pou le te avancer, parce qu'il a obligé de prendre un temps pour le retirer des machines qui était croiser dans la ça pour les capable continuer à avancer. La police est arrivée sous le lieu, il li a repoussé tout le monde qui a essayé de faire des magasin dans le magasin. La police est arrivée sous le lieu, pour le capable empêcher tout le magasin qui des monde qui gagne tension, à fait pillage le pillage là-dedans, pour capable empêcher que ça arrive, des unités spécialisées qui placé à bord des blindés, qui a fait monter des sons dans toute zone ça, pour capable empêcher mon piller magasin et quel que soit dans l'autre zone que la police a continué, mettre des blindés avec des unités spécialisées pour le capable empêcher à pillage. La le PNH continue renforcer sa présence dans toutes les zones sensibles. Tant qu'on a deux ans pour régler le problème gaz, que la police a même dérivé à accompagner, 109 tanks qui sont dans la côté al zone... pour aller approvisionner, pour permettre de venir dans les pompes essentielles pour être capable de mettre l'essence dans toutes les pompes. Hier encore, la police a accompagné l'autre convoi pour permettre que le compagnie sensible continue à provisionner. Il y a un véhicule qui a perdu, que Bandi Aksam a pris dans les propriétaires, que la police a rejoint. Il y a un Toyota Hilux, numéro BB20704, que Neg Aksam a pris dans les propriétaires sous une, personne, une propriétaire zone de Lema. la police retrouvée dans la zone renaissance. Et il y a un individu qui est le Windsor. Nous n'avons pas plus de détails sur Rest Noli, mais bientôt, nous n'avons pas plus de détails sur Noli, qui t'a conduit machine ça. Et il y a un individu qui est venu jouer qui est Individu Stanley. La police a un soupçon sur lui, côté l'état impliqué dans la mort. Inspecteur Gentil, Emmanuel Silencieux qui était faite dans la zone torselle dans date 18 juin 2021. La police a continué de chercher tout le monde qui était impliqué dans le dossier. Sa. Nous avons eu arrestation de la police. Pour moi, la police a procéder à l'arrestation de 152 personnes. Nous avons parmi eux, 5 pour kidnapper. 65 pour l'association de malfaiteurs. Il y a trois évadés prison que arrivent à mettre les sur et retourner au côté de l'OTIA. Il y a plusieurs bandits qui arrivent stopper et il 17 véhicules qui sont confisqués. Pour les policiers qui arrivent victimes, la police là a enregistré 10 cas policiers qui sont victimes. Mais les victimes, elles ont gagné 2 par balle, 3. Deux par balle, ça y qui mourit, mais il y a trois qui ont blessés par balle, qui ont pris soin que Kayo méritait, il y a quatre autres qui ont disparu, et il y a dix blessés par, par jet de pierre.